Salut YouTube, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je voulais te faire une vidéo un petit peu particulière qui change un petit peu du format habituel. Euh, puisque tu le sais, cette chaîne YouTube, on parle beaucoup d'immobilier, on parle d'entrepreneuriat, on parle de sous-location, de conciergerie d'appartement, de mindset d'entrepreneur. Et du coup, bah, je te livre des vidéos tout le temps sur, voilà, pour t'aider toi aussi à mettre en place ce type d'activité, pour t'aider toi aussi eh bien, à devenir un entrepreneur ou devenir investisseur immo. Mais aujourd'hui, je voudrais revenir sur... Euh, et le titre de cette vidéo, je pense qu'on va même pouvoir l'appeler euh, "Comment j'ai perdu 500 000 euros". Euh, alors c'est pas du bullshit, c'est euh, c'est du réel et c'est une vidéo vraiment bah qui va qui vient clairement du cœur. Hein, je, voilà, je vais te livrer des informations assez personnelles aussi que tu vas pouvoir découvrir. J'en ai fait souvent allusion d'ailleurs euh, dans des séminaires, des webinaires sur bah, mon histoire, sur mon parcours, mais je suis jamais réellement rentré dans le détail et ça me semblait important aujourd'hui de te faire cette vidéo pour te faire comprendre beaucoup de choses, euh, que déjà l'entrepreneuriat c'est pas quelque chose de facile, euh, même si beaucoup de youtubeurs, euh, de jeunes youtubeurs même vont te, te dire que voilà comment ils sont passés de 0 à 1 million d'euros, comment ils ont fait leur premier million d'euros, euh, combien ils font chaque année, euh, ça génère des millions et des millions et des millions. Alors déjà première chose, on parle beaucoup de chiffre d'affaires, on parle pas de, réellement de rentabilité. Surtout qu'ils vont être incapables aussi de reproduire peut-être un succès qu'ils ont eu à un moment donné, une réussite qu'ils ont eu une année précise. Ils sont incapables de le refaire les années suivantes, ils en sont incapables. Et j'en suis sûr à 100% parce que mon parcours va te faire comprendre que l'entrepreneuriat, il y a des hauts et il y a des bas. Hein, ça va monter, ça va décoller très fort et puis d'un seul coup, ça va redescendre. Et du coup, ça, euh, ils seront incapables de te l'expliquer puisque ça, ça ne leur sera jamais arrivé. Puisqu'ils entreprennent peut-être depuis deux ans, trois ans, quatre ans, cinq ans même. Mais c'est insuffisant. Euh, quelqu'un qui a entrepris que pendant cinq ans, je te le dis, c'est insuffisant. Un vrai parcours entrepreneur, c'est quelqu'un qui a entrepris depuis au moins une dizaine d'années. Et pourquoi je te dis ça Parce qu'il va s'écouler beaucoup de choses. Il va se passer beaucoup de choses. Et à mon sens, ce qu'on va euh, regarder chez un entrepreneur, c'est justement sa faculté à rebondir sa faculté à poser un genou à terre, voire limite les deux, mais comment il fait pour remonter derrière Et c'est un peu ça que je vais t'expliquer dans cette vidéo, enfin c'est même pas un peu, c'est même beaucoup, c'est que je vais t'expliquer mon parcours réel, euh, parce que ça n'a pas toujours été très rose, et j'ai eu un moment de monnaie de ma vie qui a été très compliqué, justement euh, bien... Euh, je vais te l'expliquer aujourd'hui. Euh, J'en ai fait souvent allusion, mais je vais vraiment te rentrer beaucoup plus dans le détail. Alors du coup, bah, tous ces euh, vendeurs de rêves, euh, toutes ces personnes qui euh, euh, qui te font croire que euh, voilà, tu vas gagner X milliers d'euros, tu vas euh, gagner des millions, que je, il a fait son premier million, que toi aussi, enfin tout ça faut. C'est du grand n'importe quoi, euh, tout simplement parce que, bah ils savent pas ce que c'est que l'entrepreneuriat. Ils ont eu une réussite et donc ils veulent le dupliquer pour te faire croire que bah, toi aussi, tu vas pouvoir faire la même chose. Alors tu vas me dire, bah toi Sébastien, c'est un peu pareil puisque tu nous vends des vidéos, des formations, etc. Euh, c'est pas vraiment la même chose. Euh, moi, ce que je te vends, c'est mon expérience. Et je pense que mon expérience fait clairement la différence euh, par rapport à tout ce que tu peux voir ou entendre de certaines personnes qui ont eu des résultats et quelques appartements et qui te disent qu'ils font la même chose. Moi aujourd'hui, si tu me suis, tu le sais. Euh, je suis pas là pour me la raconter. je J'en ai rien à foutre, hein, franchement, euh, qu'on soit très clair. Euh, J'en ai rien à foutre parce que de toute façon, si c'est pas ça, je ferai autre chose et je vais t'expliquer pourquoi. Euh... Aujourd'hui, on approche les 80 appartements, donc sous-location, conciergerie, investissement IMO, on continue à se développer, on a de plus en plus d'appartements, on réfléchit à faire rentrer un partenaire, à faire des sessions, à, moi aussi à, à, à développer mon business autrement, à faire des acquisitions, enfin... Je suis en plein changement aussi parce que c'est ma carte d'entrepreneur et c'est ça aujourd'hui mon quotidien et c'est ça que je fais et c'est ça que j'aime aussi et, et j'en parle suffisamment cette chaîne YouTube de la session d'entreprise, la reprise, la, la, la, la formation, l'immobilier, la, l'entrepreneuriat de manière générale. Mais voilà, je voudrais vraiment revenir sur une période de ma vie où forcément, bah, beaucoup de youtubeurs vont ne pas te parler de leur, ils vont te parler que de leur réussite mais ils vont pas te parler de leurs échecs. Mais c'est surtout peut-être qu'ils n'en ont encore jamais eu. Et ils en auront et ça va faire mal et le jour et, et on verra justement s'ils vont être capables de remonter par rapport à ça euh, c'est là où on verra si vraiment tout leur blabla c'était du réel c'était du et que vraiment c'est des gens euh, forts forts psychologiquement forts dans la capacité à, à rebondir et c'est ça pour moi qui fait la valeur d'un entrepreneur c'est cette force à rebondir c'est cette force à contourner tous les obstacles euh, qu'on va avoir au quotidien parce que tu vas avoir des obstacles parce que tu vas avoir des défaites parce que tu vas parfois poger un genou à terre mais ce qu'on va vérifier c'est est-ce que tu vas être capable derrière de remonter c'est ça qu'on va, qui va nous permettre de savoir réellement si tu un, un vrai entrepreneur ou si finalement tu étais quelqu'un de passage tu étais là de passage, tu as fait une expérience puis après finalement tu es reparti sur autre chose mais peut-être même retourné en salariat, tu as complètement laissé tomber parce que c'était pas toi, quoi. c'était pas ton truc faut être aussi aligné hein, par rapport à ça, aligné personnellement hein, c'est pas rien hein, donc euh, bon on ne va pas trop parler à ça, j'ai déjà passé pas mal de temps à, te, à, te, à faire cette introduction. Donc je vais t'expliquer réellement ce qui s'est passé, moi, et comment j'ai perdu 500 000 euros et comment je suis rebondi par rapport à ça. Euh, donc moi je suis entrepreneur depuis plus de 20 ans maintenant. Euh, j'ai fait à un moment donné de ma vie une session d'entreprise. Donc j'ai revendu ma boîte, j'ai revendu mes parts, et donc j'ai empoché un, sec de, un chèque de 500 000 euros. Euh, donc j'ai empoché ce chèque de 500 000 euros. On a fait différents montages, holding, enfin il y a eu tout un… bon ça a été un, un long process accompagné par des avocats bien évidemment parce que c'est quand même pas rien, hein, même si c'est pas une énorme somme, c'est quand même pas rien, quand même 500 000 euros d'un coup d'un seul. Moi j'étais jeune, assez fougueux, assez entrepreneur, bah, je suis toujours, mais euh, quand tu es jeune c'est vrai que t'as cette énergie encore… plus. Plus forte je trouve euh, puis t'es un peu foufou quoi tu pars dans tous les sens tu alors j'ai toujours un petit peu cette tendance à vouloir m'éparpiller parce que c'est moi hein. c'est ce côté entrepreneur ce côté euh, euh, créatif hein, qui revient mais du coup bah en fait ce qui s'est passé c'est que j'ai fait beaucoup d'erreurs euh, j'aurais dû investir dans l'immobilier tu vois alors à cette époque il n'y avait pas la location côte durée il n'y avait pas les stratégies au rendement on était sur l'immobilier classique nu ou meublé, mais le meublé on n'en parlait pas pas trop. Donc ça, ça remonte à plus de 10 ans maintenant. Hein. Ça remonte à, oui, plus de 10 ans de ça. Hein. Ça remonte à un petit moment, euh, ou ouais, une dizaine d'années. Euh, donc la LCD, le casque tout durée, c'était un, euh, un peu marginal. La colocation aussi. Enfin toutes ces stratégies, tu sais où tu peux vraiment gagner de l'argent, bah, ce dont je te parle régulièrement cette chaîne YouTube, il bah, n'y avait pas. Bah, ou pas vraiment. C'était pas vraiment développé. Et je n'avais pas non plus cette culture financière. Je n'avais pas non plus cette culture. Euh, euh, me créer des actifs. En fait, j'avais mis le doigt dessus, mais je n'avais pas forcément identifié ce que je faisais. Euh, je savais que l'entrepreneuriat me permettrait d'atteindre des sommets, me permettrait d'embellir de, ma vie, de gagner plus d'argent, ça je l'avais bien compris, d'avoir ma liberté, euh, ça j'avais compris tout ça. Mais je n'avais pas vu que le côté actif, tu vois, de la chose. Et du coup, l'immobilier... Mais en fait, je me suis dit, bah non, parce que de toute façon, je ne vais rien gagner avec l'immobilier, ça va me servira à quoi d'investir dans des murs, dans des appartements, puisque derrière, de toute façon, je ne vais pas gagner d'argent, ça sera juste pour capitaliser et je n'aurai plus ma somme d'argent disponible. Aujourd'hui, ça c'est faux. C'est faux. Aujourd'hui, au contraire, avec ça, tu vas pouvoir capitaliser et en plus développer et te générer des revenus. D'accord Donc là, déjà, j'étais dans l'erreur, euh, dans l'erreur. Euh, alors. À cette époque-là, le truc, c'est que ça n'existait pas, Donc, euh, enfin, ou du moins, ce n'était pas très développé. Donc, c'est vrai que je ne pouvais pas non plus être attiré par ça, puisque ce n'était pas encore vraiment euh, complètement développé. Même si euh, certains ont se lancé dans l'immobilier très jeune. Je me suis lancé aussi très jeune. J'ai fait beaucoup d'erreurs, euh, mais je n'ai jamais vu, euh, sauf ces derniers temps, enfin ces dernières années, j'ai jamais vu l'immobilier comme un moyen d'y arriver, si tu veux. Et là, j'ai fait une erreur, mais vraiment. Donc, du coup, qu'est-ce que j'ai fait ben, je me suis dit, je vais développer mes entreprises. Donc, j'ai injecté de l'argent pour les développer, pour se structurer, pour acheter des entrepôts. J'ai mis en place des logistiques. Tout ça m'a coûté beaucoup d'argent. Euh, j'ai aussi investi dans vraiment dans, tout, dans des outils, dans des process, etc., pour développer mes boîtes. J'avais plusieurs entreprises, dont une qui crachait énormément, ben, qui fonctionnait très, très bien. Euh, donc, pour faire simple, je suis dans l'apport-export. Euh, j'avais une entreprise donc de distribution en accessoires de téléphonie mobile et j'avais à peu près une centaine de points de vente. Pas directement, mais à travers des contrats euh, spécifiques où on était distributeur exclusif. On travaillait notamment avec, euh, à l'époque, The Phone qui était euh, euh, une entreprise très connue dans, dans le milieu de la téléphonie, qui avait 300 et quelques points de vente. J'étais en cours de référencement euh, donc sur l'ensemble et la totalité des, des, des points de vente. C'était quand même un gros référencement euh, qui nécessitait de l'investissement. Il fallait renforcer l'équipe, renforcer la structure, les outils, la logistique, le stock, etc., etc. Donc ça, c'était euh, vraiment quelque chose, bah, j'étais vraiment sur un, un beau développement d'entreprise. Euh, J'avais aussi déjà des propositions euh, de, re, de rachat de mon entreprise. Mais moi, j'étais en cours d'acquisition, enfin, j'étais en réflexion pour faire de la croissance externe, donc pour racheter des concurrents, pour grossir mon parc et aller euh, avoir tout de suite plus de clients. Enfin, tu vois, on était vraiment sur un schéma entrepreneurial assez fort. Euh, donc moi, j'ai investi forcément, j'ai investi des deniers perso parce que moi, j'étais à fond, hein, j'y croyais énormément. Et ce qui s'est passé… C'est qu'il y a eu un renversement de marché en l'espace de 6 mois. Alors, je ne sais pas de me trouver des excuses parce que moi, tu sais, je pars du principe qu'on est forcément responsable des conséquences de ce qui s'est passé, forcément. Mais il y a quand même eu un, quelque chose que je n'avais pas forcément anticipé. Euh, il y a eu deux, deux choses qui se sont passées. Pour ceux qui étaient de ma génération, je pense que vous en rappelez, il s'est passé deux choses. Première chose, euh, donc The Phone House, qui était un, un de mes plus gros clients, c'est pareil aussi, ne jamais avoir trop de chiffre d'affaires avec un seul et même client parce que c'est très dangereux. Euh, ce qui s'est passé, c'est qu'ils se sont retirés du marché. Première chose, ils se retirent du marché en France, ils sortent du marché. Donc, les 300 magasins, en gros, c'est terminé, c'est fini. Moi, j'en avais, euh, je ne sais plus, je crois 60, quelque chose comme ça, ou une cinquantaine avec eux. Euh, bah, Ça, c'était fini. D'accord Donc, premier, première chose. Deuxième chose, on a l'arrivée de free euh, sur le marché euh, ce qui s'est passé, Free a complètement changé les cartes et a complètement changé le modèle économique de la téléphonie mobile. C'est-à-dire que quand ils sont arrivés, ils ont dit "Bah voilà, euh, nous en fait c'est simple. Euh, Aujourd'hui, le téléphone vous l'achèterez au prix réel, d'accord. Par contre, l'abonnement téléphonique vous le payerez un euro ou 9,90 en fonction de si tes client ou pas. Et du coup, le téléphone vous le paierez le prix normal. Qu'est-ce que ça a eu comme conséquence ça a eu comme conséquence que euh, tous les points de vente, les indépendants, euh, ceux qui étaient euh, en franchise, eh bien, leur modèle économique s'est écroulé parce que, ces magasins-là, si tu veux, gagner de l'argent sur tout simplement le euh, la revente d'abonnements téléphoniques. Et donc, plus tu revendais un abonnement téléphonique cher, puisque forcément les abonnements téléphoniques étaient chers, puisque ça te permettait d'acquérir un téléphone à 1 euro. En gros, tu avais l'iPhone à 1 euro, quoi, pour, pour, pour pour faire simple, ce qui était juste génial. Par contre, en face de ça, tu t'engageais sur deux ans avec des abonnements à 50, 100 euros par mois. Donc, indirectement, si tu veux, tu payais euh, le téléphone. Et ce qui se passait, c'est que tous ces indépendants et ces franchisés, eh bien, euh, bah, du coup, touchaient des très grosses... Commission Et donc forcément, ils gagnaient très bien leur vie. L'accessoire était finalement la cerise sur le gâteau, la vente d'accessoires. C'est pour ça qu'ils me confiaient leur magasin en gestion, parce, enfin, euh, en distributeur exclusif, parce que pour eux, c'était la cerise sur le gâteau. Hein, ils gagnaient déjà bien leur vie, mais grâce à ça, en gros, euh, c'était la cerise sur le gâteau. Sauf que ce qui s'est passé, c'est que ces indépendants et ces franchisés, bah, vu que le modèle économique ne tenait plus, bah, tu te doutes bien de ce qu'ils ont fait. C'est qu'ils ont tout simplement euh, déposé le bilan, fermé le boutique, euh, ou ils se sont reconvertis dans autre chose. D'ailleurs, notamment dans la cigarette électronique. Et c'est d'ailleurs pour ça aussi qu'à un moment donné, j'ai fait un détour vers ça parce que ça a été un moyen de prolonger mon aventure entrepreneuriale avec certaines personnes, des gros clients que j'avais, parce qu'ils bah, me faisaient confiance. Ils m'ont dit, bah, Sébastien, accompagne-nous maintenant sur la cigarette électronique parce que derrière, on peut encore faire des choses. Et c'est ce que j'ai fait. Euh, et du coup, euh, du coup bah, la plupart ont fermé. Moi, j'ai perdu 70% de mon chiffre d'affaires en six mois et ça a été très violent, mais vraiment très, très, très, très, très violent euh, puisque moi, j'avais contracté des prêts. En plus d'injecter de l'argent, j'avais contracté des prêts. J'avais bah, forcément, hein, quand tu es sur un schéma de développement d'entreprise, euh, bah, hein, euh, tu investis, tu développes ta boîte. Quoi. Et euh, bah, tu gagnes de l'argent, mais aussi, tu en as beaucoup d'avance parce que quand tu travailles avec beaucoup de magasins, il faut que tu aies du stock, faut que tu importes. Quand tu apportes d'Asie, pour avoir les meilleurs produits, de la meilleure qualité, avec ton packaging, ta marque, ton branding, hein, moi j'avais créé mon branding, il faut investir de la quantité. Et par exemple, bah, quand tu achètes des produits, tu les prends par 500, 1000 pièces à la fois. Quand tu as derrière 50 téléphones qui sont sur le marché… En gros, il faut que tu aies 50 fois 500 pièces de chaque. Tu vois, tu vois, tu vois l'enjeu en fait. Mais par contre, ça peut aller très vite aussi. Tu peux très bien avoir un… Moi, je me rappelle quand l'iPhone 5 est sorti, avec la nouvelle connectique, on était dans les premiers à sortir la connectique Lightning. Même si c'était un produit déposé, on était dans les premiers à le distribuer. D'ailleurs, on, on a vendu à travers des intermédiaires à des grosses centrales type, type Auchan et autres parce que derrière, on avait le produit au bon moment. Euh, donc… Moi, forcément, je me suis fait vite connaître, développer dans, dans, dans cette catégorie, de, dans cette famille de, de produits. Mais euh, derrière, il faut être soutenu, il faut, il faut surtout que le marché continue à se développer. Parce que si on moment donné, as un renversement de marché, moi, ça a été très violent. Du jour au lendemain, euh, tout s'écroule, euh, ton stock, tu n'arrives plus à le liquider, parce que tu n'as plus de clients. Enfin, tu, tu te rends compte des problématiques, donc des licenciements économiques, euh, revente d'entrepôts, euh, liquidation de stocks, etc. avant d'arriver à l'étape ultime qui était bah, la liquidation judiciaire. Eh oui donc. Engagement euh, caution perso, je hein, euh, j'étais caution perso sur des prêts, euh, des découvertes non autorisés, euh, la banque qui vient de saisir, la banque qui, euh, bah, qui te réclame de l'argent tout simplement, tu retrouves au tribunal, tu as deux ans pour payer, euh, sinon bah, derrière c'est euh, la faillite personnelle. Euh, moi je me rappelle mon cousin qui, euh, qui, qui bosse comme, euh, tu vois tu as beaucoup d'infos hein, dans cette vidéo, euh, qui bosse comme greffier euh, pour un tribunal, qui m'a dit tu sais là tu es à la limite du, du dépôt de bilan personnel, vraiment. Donc vous imaginez un petit peu comme vous voyez ici aujourd'hui et ce que j'ai pu connaître, euh, je suis pas là pour me la raconter, encore une fois je suis pas là pour me plaindre, etc. Au contraire j'en suis ressorti très fort de cette histoire, ça m'a poussé à, à revenir sur les fondamentaux et à, à rebondir et à, à voir que le principal et à bien comprendre euh, euh, ce que c'est réellement dans le dur l'entrepreneuriat. Et je pèse mes mots, et ça me fait même bizarre de vous dire tout ça dans cette vidéo, je ne vous, je vous, bah je vous, je vous cache pas. Euh, de revenir d'ailleurs sur tout ça, c'est toujours un moment un peu douloureux. À... Il faut l'accepter aussi, hein. il faut accepter d'avoir perdu, il faut accepter. De... Euh, il faut accepter. Euh, ça a eu des conséquences personnelles désastreuses aussi, hein. je ne vais pas vous mentir. Euh, et donc il a fallu se reconstruire et c'est chose que j'ai faite et je suis reparti et, euh, et du coup reparti plus belle, j'ai compris beaucoup de choses, ça m'a rendu beaucoup plus fort et aujourd'hui je sais que je peux réentreprendre de diverses et mille façons parce que je crois avoir compris euh, l'essentiel en fait. Euh, voilà. Euh, donc voilà un petit peu mon histoire. Voilà un petit peu comment j'ai perdu 500 000 euros. Alors tu vois, précisément dans le concret, c'est tout simplement ce que j'avais récupéré ce chèque-là et je l'ai réinvesti. Euh, je l'ai réinvesti à travers mes holdings sur différentes sociétés. J'ai pas investi aux bons endroits malheureusement euh, parce que je n'avais pas cette culture financière. Je n'avais pas euh, la notion d'actif. Je ne la connaissais pas. Euh, en fait, j'investis que sur des choses risquées. J'étais que sur des, mais je me rendais pas compte en fait, parce que j'étais dans cette euh, aussi dans cette euphorie euh, entrepreneuriale, parce que j'étais euh, moi je bossais tout le temps tous les jours euh, et j'étais euh, à fond motivé quoi, déterminé à réussir à tout casser, à, à pousser des murs, à, à enfin j'étais vraiment, je le suis toujours hein, directement, mais beaucoup plus calme, beaucoup plus mesuré, posé. Alors ceux qui me connaissent me diront peut-être pas, mais pourtant si, pourtant si. Parce que je sais que euh, moi j'étais fou, hein, j'étais un, un fou, j'étais un, <rire> un, un, un vraiment un entrepreneur. Euh, comment dirais-je Qui était euh, déterminé. Donc euh, là avec, la, avec le, ce brin de folie euh, et pour moi c'était euh, euh, c'était comment C'était une forme d'adrénaline en fait en permanence. Et j'avais soif de ça, de cette adrénaline, vraiment. Euh, donc voilà un petit peu moi ce qui s'est passé, Et du coup concrètement comment j'ai perdu les 500 000, bah, parce que j'étais caution perso, parce que j'ai beaucoup investi, parce que mon argent était mal placé, je l'ai dépensé aussi un peu à tout va, j'étais quelqu'un de très généreux donc je faisais plaisir aussi à tout le monde, euh, mais tout ça un coup je vivais très clairement au-dessus de mes moyens, on va pas se mentir, euh, donc euh, bah tout suivait derrière forcément les voyages, les belles voitures, les belles choses etc, sauf que ça faisait pas mon bonheur pour autant. C'était bien, mais ce n'était pas, pas le principal. Et que c'est surtout que quand tu sens que tu perds tout, en fait, hein, euh, bon, bah là, tu te dis, euh, faut vite revenir aux fondamentaux. Euh, et, euh, et voilà. Et après, d'ailleurs je suis reparti. Je suis parti à l'étranger. Je suis parti en Thaïlande. J'ai remonté une boîte. Je suis reparti complètement de zéro, avec rien. J'ai démarré dans un studio. Euh, J'ai tendé mon linge dans le studio. Euh, en gros, c'est simple. J'avais un lit, un ordinateur et euh, j'avais une machine à laver. Voilà. Donc voilà comment je suis redémarré, mais sauf qu'aujourd'hui tu me vois ici, euh, je te laisse imaginer ce qui s'est passé. Euh, donc aussi, euh, parce que là c'est la vie professionnelle, mais aussi la vie personnelle a été euh, beaucoup chamboulée, j'ai des enfants, euh, je suis divorcé. Euh voilà, vraiment, il s'est passé beaucoup de choses et euh, il faut pouvoir assumer tout ça, encaisser tout ça. Je rappelle même, même, même mes parents qui me disaient mais comment tu fais pour euh, à trouver, arriver à trouver cette énergie à... Même eux ils étaient très inquiets. En fait, ils se disaient mais euh, j'espère qu'il ne va, euh, qu va pas tout lâcher, qu'il qu ne va pas d'un seul coup. Euh, euh, ils avaient peur en fait. Hein. Je, je le sais, euh, je le sais. Et euh, sauf que moi, non. Alors j'ai eu des moments difficiles, hein, des moments euh, durs, euh, très durs, mais euh, mais j'ai toujours essayé de voir le positif, en fait. J'ai toujours essayé de me dire, bon, bah, t'as son... Euh, Essayer de trouver des choses encourageantes. Essayer de trouver des choses qui, euh, qui me rendaient heureux, quoi. Si on peut dire ça comme ça. Et, euh, et je pense que j'y suis arrivé. <rire> C'est pour ça aujourd'hui que je fais cette vidéo. Euh, donc aujourd'hui, bien entendu, les choses vont bien. Euh, ça se porte bien. Mais je sais aussi que je ne suis pas à l'abri, que demain, je de tout, que tout reparte. Enfin, tu vois ce que je veux dire Alors, par contre, je ne fais, fais, fais plus les mêmes erreurs. Hein, c'est-à-dire que je sais aujourd'hui euh, adapter mon niveau de vie, je sais aujourd'hui investir dans des choses qui sont pas risquées, certes peut-être moins rémunératrices, mais qui ne sont pas risquées. Je prévois mon avenir, je prévois ma porte de sortie, c'est-à-dire que si tout s'écroule, qu'est-ce qui me reste concrètement euh, alors que dans le temps, j'étais vraiment dans le... Tu sais, quand tu es investisseur, tu as un, un curseur de, de niveau de risque. Et moi, il était tout le temps au maximum. Aujourd'hui, il n'est plus sur le maximum. Il est vraiment à la moitié. Donc du coup, je sais qu'il y a certaines choses que je fais qui ne sont pas risquées. Certaines choses que je sais qui sont risquées. Et du coup, je prends le risque, bah, quelque part, de perdre ça pour me dire, bah ok, de toute façon, j'ai toujours ça qui est là. Et si demain, tout était perdu, bah, je pourrais rebondir grâce à ça. Euh, alors après, vous allez me dire, je parle beaucoup d'argent, etc. Parce que quand on est entrepreneur, forcément, euh, euh, comment je pourrais dire, c'est euh, les projets, c'est la mise en place de de, euh, de projets concrets, mais c'est aussi forcément la, la, la finalité, c'est euh, l'argent qui va qui va en découler, tout ça, hein, bien évidemment. Mais c'est sûr que ça ne ça vous rendra pas heureux pour autant. Ça va juste participer à améliorer les choses, mais il faut faire très attention. Euh, je peux vous assurer aussi, que beaucoup de personnes sont bien plus heureuses à avoir peut-être moins d'argent, même beaucoup moins d'argent, que quelqu'un qui en a beaucoup plus. Mais vraiment, euh, ne croyez pas que sous prétexte que quelqu'un gagne très bien sa vie, il est plus heureux que vous. Je pense même qu'il est moins heureux que vous. Vraiment. C'est-à-dire que sur la, comme ça, de manière visuelle, quand vous le voyez, vous avez l'impression, parce qu'il y a la belle voiture, il y a les villas, il y, euh, y a la bonne bouffe, les bouteilles de champagne, etc. Mais la féminité, c'est que il est peut-être très certainement tout seul, très mal entouré, des gens qui ne l'aiment pas, du moins pour ce qu'il est. Vous comprenez Et c'est ça la vraie richesse, en fait. C'est ça que vous devez vous rappeler. Voilà, cette vidéo est terminée. Euh, J'espère qu'elle vous aura fait comprendre que... Et c'est aussi ça que je transmets à mes élèves, hein. c'est aussi ça que je transmets au quotidien. C'est la réussite d'un entrepreneur, c'est passer aussi par des échecs plus ou moins violents. Et d'ailleurs, aux États-Unis, euh, les banques vous suivent uniquement dans un cas précis, c'est si vous avez déjà eu un échec, si vous avez déjà déposé le bilan d'une boîte. Parce que pour elles, ça démontre justement votre faculté d'entrepreneur à rebondir quel que soit, et quel que soit ce qui s'est passé, quelle que soit le, la situation, vous avez toujours été là. Ça, c'est un critère qui regarde aujourd'hui, c'est hyper important, les investisseurs, les business angels, regardent ça. Parce que pour eux, ça démontre votre force mentale votre capacité à rebondir. Donc C'est pour ça que toutes ces personnes que je peux voir à droite, à gauche, qui vous promettent des millions, alors qu'ils ont eu un succès une fois dans leur vie, peut-être pendant une année ou deux années, où ils ont cinq ans d'entrepreneuriat et ça y est, ils sont en train de vous expliquer qu'ils savent tout, que ça marche. Moi, j'ai envie de vous dire, est-ce qu'on les reverra dans dix ans, ces personnes-là, dans 15 ans Est-ce qu'ils seront toujours autant sur leur piédestal comme là ils le sont aujourd'hui Je ne suis pas certain. Euh, ou du moins, s'ils le sont, bah, tant mieux pour eux. Parce que ça veut dire qu'ils auront franchit une étape. D'accord Une étape qui est pour moi la plus importante, celle de l'échec. Voilà les amis, j'espère que vraiment cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas bien entendu à lâcher le gros pouce bleu, super important pour moi, vous abonner à cette chaîne YouTube, vous découvrez le bouton tout en bas, vous activez la petite clochette et comme ça vous recevez tout un tas de vidéos à chaque fois que... voilà. D'ailleurs, si vous, avez, vous aussi vous souhaitez vous lancer dans l'entrepreneuriat, dans l'immobilier, dans la sous-location, la conciergerie, démarrer de zéro sans crédit bancaire, comme moi. Hein. Eh bien, vous verrez, dans la partie description, il y a des formations gratuites. N'hésitez pas, il y a aussi des webinaires que je tiens. Inscrivez-vous. Ça permettra de faire connaissance, de se rencontrer. Vous pourrez aussi découvrir mon contact WhatsApp. Si vous souhaitez me contacter, il y aura mon contact WhatsApp. N'hésitez pas, ça me fera toujours vraiment plaisir de pouvoir échanger avec des vrais entrepreneurs, des gens qui croient vraiment, qui sont vraiment motivés. Pour moi, c'est vraiment super important. Les amis, je vous laisse. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à très bientôt.